Après avoir structuré le rapport en appliquant les styles titre 1, titre 2 et titre 3, puis l'avoir divisé à l'aide des sections, il est temps de modifier quelques styles afin de le mettre en forme. Dans cette vidéo, nous voyons comment modifier les styles du rapport, principalement le style titre 1 pour les entêtes de section, et les styles TM1, TM2 et TM3 pour la mise en forme de la table des matières. Le guide de présentation des travaux écrits du Collège donne très peu de détails sur la mise en forme des titres et sous-titres d'un rapport. Tout au plus, il stipule à la page 2 que, lors d'une nouvelle subdivision, la marge supérieure doit être d'environ 6 cm. Nous allons tenir compte de cette norme de présentation pour modifier le style titre 1, mais nous allons aussi y ajouter quelques éléments de mise en forme recommandés dans d'autres ouvrages sur la présentation des travaux écrits. À cet effet, nous allons nous assurer que le style titre 1 est la mise en forme suivante. Caractère, 18 points, gras et majuscules. Paragraphe, centré, 100 points d'espacement avant, 50 points d'espacement après, Interligne simple. Pour appliquer ces paramètres de mise en forme, cliquez sur le style titre 1 dans le groupe Style de l'onglet Accueil avec le bouton droit de votre souris. Cliquez ensuite sur Modifier. Cela ouvre la boîte de dialogue Modifier le style. Dans celle-ci, vous voyez le nom du style que vous vous préparez à modifier, ici, titre 1. Dans la zone « Mise en forme », changez la taille de caractère à 18 points et cliquez sur le « G » pour appliquer le gras. Pour appliquer la mise en forme majuscule, il faut aller dans la boîte de dialogue « Police » afin d'avoir toutes les options de mise en forme de caractère. Pour l'ouvrir, cliquez sur « Format » en bas à gauche de la boîte de dialogue « Mise en forme » et puis sur « Police ». Dans la partie du haut de la boîte de dialogue « Police », vous voyez le style de police gras et la taille de police 18 points que nous venons d'appliquer. Dans la section « Effets », cochez l'option « Majuscule ». En bas ici, vous voyez l'aperçu du style une fois que les modifications seront appliquées. Cliquez sur « OK ». Pour appliquer la mise en forme de paragraphe centré, 100 points d'espacement avant, 50 points d'espacement après, interligne simple, cliquez à nouveau sur « Format » en bas à gauche, mais cette fois allez à « Paragraphe ». Dans la section « Générale, choisissez l'alignement centré dans le menu déroulant. Dans la section Espacement, entrez 100 dans la boîte avant et 50 dans la boîte après. Sous Interligne, choisissez Simple. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Paragraphe. Puis à nouveau sur OK pour fermer la boîte de dialogue Modifier le style. Tous vos titres 1 ont été modifiés pour prendre en compte les paramètres que vous venez d'entrer. Si vous n'avez rien oublié, vos titres de section devraient maintenant ressembler à celui-ci. J'attire votre attention sur le titre de la table des matières. D'abord, ouvrez le volet « Style » en cliquant sur le bouton de lancement en bas à droite du groupe « Style ». Vous pouvez intégrer ce volet dans l'interface de Word en cliquant dans sa barre de titre et en le glissant à droite de votre fenêtre Word. Voilà. Maintenant, lorsque vous cliquez sur le titre de la table des matières, vous voyez que le style « En tête de table des matières » y est appliqué puisqu'il est encadré en bleu, dans le volet « Style » à droite. Si vous cliquez sur la flèche noire, à droite du nom du style, lorsque vous passez votre souris au-dessus de celui-ci, vous pourrez cliquer sur « Modifier ». Regardez dans les propriétés. Le style en tête de table des matières est basé sur titre 1. C'est pour cette raison qu'il a été modifié et qu'il est pareil comme les styles titre 1. À la condition toutefois que la table des matières ait été insérée avant de modifier le style titre 1. Il est donc important de toujours procéder dans cet ordre. D'abord, appliquer les styles aux sections du document. Ensuite, insérer un saut de section Page suivante avant chaque titre 1. Insérer la table des matières automatiques 1 à la page 2 du document. Modifier le style titre 1. Et ensuite, modifier les styles TM1, TM2, TM3. Cliquez sur Annuler pour quitter la boîte de dialogue Modifier le style. Nous allons maintenant modifier les styles TM1, TM2 et TM3 que l'on retrouve au bas du volet Style, ici. Si vous ne voyez pas le style TM3, c'est que vous n'avez pas appliqué de style « titre 3 » dans votre document. Cliquez sur la flèche noire à droite du nom de style TM1. Attention de ne pas cliquer sur le style TM1. Cela l'appliquerait au paragraphe où se situe votre point d'insertion. Pour moi ici, c'est le titre de la table des matières qui vient d'être mise en forme avec TM1. Je vais annuler avec le raccourci clavier CTRL plus Z. Cliquez donc sur la flèche noire à droite du nom de style TM1 puis sur « Modifier ». Pour le style TM1, nous allons appliquer les paramètres de mise en forme suivants. Caractère « Gras », majuscule, paragraphe, espacement avant 12 points, après 0, interligne simple. Dans la boîte de dialogue, je clique sur « Format »,« Police ». Dans « Style de police », je clique sur « Gras ». Dans les effets, je clique sur majuscule. Je clique ensuite sur « OK ». Je retourne dans « Format ». Cette fois, paragraphe, et j'entre 12 points avant, 0 points après, interligne simple, voilà. Je clique sur OK, et OK à nouveau. Cliquez maintenant sur la flèche noire à droite du nom de style TM2. Pour TM2, nous allons simplement appliquer les mises en forme de paragraphe suivantes. Espacement avant et après 0 points, interligne simple, c'est tout. Dans la boîte de dialogue, je clique donc sur « Format »,« Paragraphe » et j'entre 0 point avant, 0 point après, interligne simple, voilà. Je clique sur « OK » et « OK » à nouveau. Finalement, cliquez maintenant sur la flèche noire à droite du nom de style TM3. Dans la boîte de dialogue, je clique à nouveau sur « Format »,« Paragraphe » et j'entre 0 point avant, 6 points après, interligne simple, puis cette fois, je coche la case « Ne pas ajouter d'espace » entre les paragraphes du même style. Voilà, je clique sur « OK » et « OK » à nouveau. Votre table des matières est maintenant bien structurée visuellement et il est facile pour le lecteur de savoir quelles sont les divisions et subdivisions de votre travail. Si vous cliquez sur « Ctrl-P » pour avoir un aperçu avant impression, vous voyez comment votre document commence à prendre forme. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer une page de titre pour un rapport ou un travail de session en respectant les normes du guide de présentation des travaux écrits.